Pour nous, le modèle par excellence, c'est l'agriculture paysanne, c'est l'agroécologie paysanne, afin de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire pour que les peuples puissent être libres. es una pequeña organización internacional no gubernamental, nacida en 1990, hace exactamente 30 años, que nace con el objetivo central de defender las semillas, de defender que estén en manos campesinas y de quitarlas de las manos de las grandes corporaciones que en los años 90, a través de la Revolución Verde, se empezaron a apropiar de ellas y empezaron a producir la erosión genética, la destrucción de semillas más grande que ha habido en la historia durante estos 10.000 años que tiene la agricultura. En esos años se empezaron a ver esta problemática, empezaron a investigar, a estudiarla y a denunciarla en distintos ámbitos. En los primeros años, el ámbito de denuncia fueron los organismos de Naciones Unidas. Se peleó para defender las semillas, para defender la biodiversidad agrícola, de su apropiación, y también se luchó para que se reconocieran los derechos de los campesinos en estos ámbitos. A lo largo de los años 90, Empezamos a construir una alianza muy fuerte con organizaciones campesinas, apoyando sus luchas eh, con investigaciones, con capacitación, con asesoramiento técnico, pero sobre todo construyendo una alianza para eh, denunciar la apropiación de las semillas a través de los derechos de propiedad intelectual. By mid 2000 the worlds are facing with multiple food, climate, and financial crisis. And at that time, uh, Grain noticed that a lot of corporations that traditionally doesn't work in agriculture are jumping in to invest a lot of uh, money uh, to buy farmland in least and developing countries. And this actually impacted many of the farmers' movement that we are working uh, together over the year. And so at that time, Grain decided to start working and focusing our attentions also to this uh, land grabbing. That opened up a bigger space for us to work on industrial agriculture, as well as their connections to climate crisis. Corporations try to take all the food and agriculture chain either through public-private partnership or through free trade agreements. We believe that it is very important to this corporate capture through uh, shedding lights of who are be behind these corporations or what they are doing. One of the very important work that we are doing is actually sort of involved with um, uh, movements that challenge free trade agreements like the Trans-Pacific Partnership or the Regional Comprehensive Economic Partnership in the Asia-Pacific in recent years, bringing different groups uh, from farmers, from uh, people, um, that needs access to medicines, to women's group and others, this process of movement building also leads to some of the small victories that we see. Like last year, how small-scale dairy farmers in India actually able to push their governments to pull out of the Regional comprehensive economic partnership agreements because they feel that these agreements will make them compete with large-scale dairy corporations from other countries like Australia or New Zealand. Um, and this is sort of like an important step for farmers' movement to be able to put such pressure to to their governments. Nous voyons un peu comment est-ce que les multinationales, et les entreprises qui accaparent les terres, viennent en même temps avec toute une force militaire, viennent en même temps avec la force de l'État, et comment est-ce qu'ils contraignent les, les communautés à accepter souvent des contrats que les communautés refusent. Et donc, euh, nous voyons ci et là, à travers beaucoup de pays africains, le Congo, la Côte d'Ivoire, des paysans qui sont tués, malheureusement, euh, en résistant pour euh, contrôler leurs terres, pour continuer à faire l'agriculture. Pour nous, c'est important que le modèle d'agriculture industrielle n'est pas fait pour nourrir le monde, n'est pas fait pour nourrir l'Afrique, n'est pas fait pour nourrir les petits paysans. Il est fait juste pour le grand capitalisme. Vous voyez aujourd'hui comment la question des supermarchés, l'expansion des supermarchés est en train de transformer euh, les habitudes alimentaires des communautés. C'est vraiment important que nous puissions lutter pour que les marchés locaux puissent continuer d'exister, pour que les marchés locaux puissent continuer de fournir de la nourriture saine, de la nourriture euh, appropriée, de la nourriture qui rejoint la souveraineté alimentaire des peuples, afin que cela puisse être une perspective de développement économique pour les petits paysans, les petits agriculteurs, les petits vendeurs. Le véritable espoir pour nous, pour le futur, réside dans le renforcement des luttes paysannes, dans le renforcement des communautés. Il faut permettre aux communautés de pouvoir se mettre en solidarité, il faut permettre aux communautés de pouvoir échanger, il faut permettre aux communautés de pouvoir s'asseoir et discuter sur les différents problèmes, qui attaquent le foncier, qui attaquent les semences, qui attaquent les eaux, qui attaquent la biodiversité. Les communautés doivent pouvoir se parler, arrêter des stratégies communes pour lutter contre les accapareurs de terre. C'est important et c'est à ce prix-là que la souveraineté alimentaire sera garantie, c'est à ce prix-là qu'on pourra atteindre notre lutte contre la crise climatique. Thank you.